Si vous êtes dans cette situation, et si vous remarquez les traits suivants, il y a fort à parier qu'il se joue quelque chose dont vous n'êtes pas forcément le premier informé. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne de... dominante. Comment elle s'appelle, votre fille Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique de... à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Tenez vous Je pas la pierre, il a niqué. Il hein, n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Allez, Christophe, on a presque fini, la. Fournée du jeudi matin, on devrait presque appeler ça la fournée du jeudi. Trois vidéos en batch toutes les semaines, une d'actualité, une de... Ah J'ai trouvé l'expression qui va bien. Les, cha ah. les chatons ont fait des propositions de, de, de nom pour la playlist contenant tous mes, mes commentaires composés, là, là où je dissèque le contenu de quelqu'un d'autre. Et ils ont proposé vidéoscopie. Et vidéoscopie c'est très bien, notamment parce que bon, d'abord c'est court, ensuite c'est clair. Et surtout, c'est une... Euh, je ne sais pas si celui qui l'a fait y a pensé ou le savait, mais c'est un rappel à une émission de, je sais plus, je crois que c'est Jacques Chancel, qui s'appelle Radioscopie. Donc, ça me semble, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça me semble un très bon choix. Donc, une, un commentaire d'actu, une vidéoscopie et un conseil pratique, des conseils pratiques étant pas forcément ceux qui font la plus grosse audience dans les premières heures ou les premiers jours. Mais par contre, ce sont des, des vidéos de longue traîne, c'est-à-dire qui, sur YouTube, sont trouvées par les gens qui cherchent à savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Les dernières de la série, c'était euh, comment euh, une femme peut montrer son intérêt à un homme sans le draguer ouvertement, car c'est souvent mal perçu. La difficulté, c'est que l'intérêt, ça ne s'explicite pas trop. Si c'est trop clair, si c'est trop explicité, ça perd de son intérêt. Cette fois-ci, c'est euh, conseil à un homme, comment déterminer si votre euh, amie, ou celle qui prétend être votre amie, en fait, attend plus. Hein, autrement dit, euh, dans un langage simple et barbare, votre euh, amie est-elle amoureuse de vous euh, euh, C'est ce que vous saurez à la fin de cette vidéo, en cochant les sept critères suivants. Euh, Christophe, avança les promotions du mois, et non, pas de promo, plein de tarifs, à boules la thune. Aide un pauvre métisse euh, guyanais, ostracisé, et brimé par la société, à se payer sa Ferrari FF avant ses 45 ans. Tu n'as plus que 2 euh, ans et demi, car j'en ai 42. Hein, donc à un moment, il faut se dépêcher, les enfants, il faut se dépêcher. Alors, ta meilleure amie, tu as une, tu as une bonne amie-femme, Christophe euh, non. Non, d'accord, donc tu, tu, es, bah, tu as peut-être raison, en fait, parce que j'ai déjà expliqué, tu te souviens de mon explication sur l'amitié homme-femme hein Le concept d'amitié, en revanche, est une relation visant à durer le plus longtemps possible, hein, pour toujours, c'est toujours plus, pour le plus longtemps possible, et pour qu'elle dure, il faut qu'elle ne provoque pas, qu'elle ne soit pas entachée par un rapprochement. Ça ne peut pas durer parce que euh, soit t'es ami, soit t'es homme, mais euh, homme et ami, c'est compliqué. Bon, bref, en tout cas, si vous êtes dans cette situation et si vous remarquez les traits suivants, il y a fort à parier qu'il se joue quelque chose dont vous n'êtes pas forcément le premier informé. Premièrement, elle critique vos copines. Donc, si tu avais une bonne amie femme, Christophe, et elle était folle de toi, eh bien, tu te rendrais compte qu'en fait, elle trouve plein de défauts euh, aux femmes que tu choisis. On se demande pourquoi, non parce que tu pas, toi, tu l'as pas choisi, elle. Donc, bizarrement, elle va critiquer toutes tes copines et t'expliquer que tu les choisis très mal. Tu les choisis toujours très mal. Elle va d'abord, dans un premier temps, feindre l'intérêt pour elle en demandant régulièrement de leurs nouvelles. Quand tout va bien, bon, bah, elle n'aura pas de remarques. Et puis, quand vous aurez un différent, ou une, euh, vous serez déçu, ou que même... Euh, euh, l'histoire euh, aura pris fin, etc, elle va t'expliquer que tu fais les mauvais choix, euh, que c'était évident, euh, que dès qu'elle l'a vu, elle l'a su, euh, voilà. Tant que c'est pas elle, en fait, elles sont toujours mal choisies. Deuxièmement, elle ne vous présentera jamais les siennes. Hein, ça c'est marrant, c'est la façon dont on remarque euh, une femme intéressée par vous euh, d'une femme qui ne l'est pas, c'est que celle qui ne l'est pas, et vraiment sincèrement pas, n'a aucun problème si l'occasion se présente, si a des circonstances euh, si prêtent, euh, à euh, vous faire rencontrer ses copines, euh, que ce soit euh, lors d'une fête, lors d'un déplacement, d'un trajet, où euh, on, on est là, rejoins-nous, etc. Euh, bizarrement, quand elle te veut, euh, alors là, les copines, tu connais tous leurs prénoms par cœur, mais tu ne les vois jamais, euh, même célibataire ou pas, euh, tu, tu as vaguement la, la traîne de leur histoire, tu entends vaguement l'écho de leur voix de temps en temps dans un message WhatsApp, mais... Tu ne les rencontreras jamais euh, comme si vous étiez fondamentalement incompatibles. Ouais, en fait, t'en sais rien. Euh, moi, je n'ai aucun problème à faire rencontrer mes amis célibataires, hommes et femmes. Donc, une de mes meilleures amies ici, euh, voire ma meilleure amie, euh, m'a déjà présenté des copines. Bon, elle est, elle est homosexuelle, donc euh, l'ambiguïté n'a pas, pas lieu d'être. Par contre, quand elle vous veut un petit peu trop de bien, quand hein, tu veux un peu trop bien, euh, euh, bizarrement, là, on ne te présente jamais personne. Numéro 3. Euh, elle ne vous parle pas ou que très peu de sa vie amoureuse, au point que vous finissez par croire naïvement, comme un gros bêta, qu'elle n'en a pas. Si, si, elle en a, elle en a. Elle a des plans cul, elle a des histoires, mais bizarrement, tout le monde le sait, sauf vous. Hein. Vous n'en en entendez pas parler, et quand vous posez des questions, vous avez une version ultra condensée en une phrase, c'est quasiment du oui Winnie oui, non. Enfin, c'est du oui ou du non, quoi. C'est de la réponse en un mot. Quatrièmement, les larmes aux yeux. Alors ça, euh, également, elle se met à être pleine d'émotions dans des moments pas du tout émouvants pour vous. Complètement euh, anecdotique. Et vous lui demandez ce cas-là et puis euh, vous n'avez jamais d'explication en fait. Non, non, rien. Euh, je sais pas. Euh... Ça, c'est 100%. Le cinquième, c'est qu'elle vous fait ou exige des câlins. Donc, euh, à un moment, euh, moment c'est un peu compliqué, c'est déjà subtil d'entretenir une amitié homme-femme. Euh, si en plus il y a du contact physique entre les deux et que les deux sont hétéros, euh, là on approche de l'impossible, hein, c'est-à-dire que ce plus, euh, là c'est complètement plus envisageable. L'érection involontaire euh, n'aide généralement, généralement pas à clarifier les choses parce que c'est très difficile d'expliquer à une femme que c'est involontaire et que, et, que, et que ça n'est pas euh, symbolique de quelque chose. Sixièmement, euh, quand vous rencontrez sa famille, hein, tout ce que je dis là est vécu, pas forcément avec la même personne, mais euh, quand vous rencontrez sa famille, il vous parle comme un gendre potentiel. Il y avait cette, euh, cette ami dont je me suis un petit peu écarté euh, pour ces raisons-là justement, avec qui je passais tous mes nouvels nouvel ans pardon, en, en Irlande, et où euh, sa famille qui était adorable, notamment sa petite sœur, euh, enfin sa mère également, tout, tout le monde était adorable, euh, me disait quasiment à mots à peine voilés euh, que euh, ça serait pas mal s'il y avait un peu de mes gènes dans la famille. C'était un peu le sketch de Morel Robin, quoi. Il y a beaucoup trop de blancs dans cette famille. J'en parle encore à midi avec ton père. Je lui disais, il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, toujours des blancs, moi je ne peux plus les voir, ces blancs. Je le dis tous les jours, vive les noirs euh, un petit peu de métissage, euh, ça nous irait très bien, euh, voilà. J'étais vraiment le gendre idéal, si tu veux, alors que moi je, moi, je venais chez une amie, mais en fait, évidemment, je n'avais pas du tout été présenté comme, euh, comme ça. Ça m'est arrivé à, après en Sardaigne, chez, chez une autre amie, bon bref. Euh, sa famille vous, vous parle comme un gendre euh, potentiel. Genre la, la mère de la, ma copine de Sardaigne m'a demandé de quelle confession j'étais, si j'étais baptisé, etc. Cela me semble hors de propos si je suis un simple pote. Enfin, t as, t as pas, même si j'ai une tête de macaque, tu n'as pas à savoir si je suis catholique ou euh, baptisé ou pas, même si je le suis, euh, si je suis un pote. Si par contre, je suis potentiellement ton gendre, tu as tout de suite envie de savoir. Voilà. Et septième case à cocher, euh, les fâcheries, quand il y en a, parce qu'une amitié sans fâcherie, c'est presque louche, sont disproportionnées par rapport à la réalité des faits. C'est-à-dire que vous allez vous fâcher pour, euh, je ne sais pas... Euh, une addition mal partagée, ou quelque chose qui est anecdotique et qui devrait faire l'objet de, de, de, de, au maximum d'une demi-journée de bouderie. Et en fait, la bouderie va durer des jours, voire des semaines, ce qui est totalement disproportionné par rapport à l'objet du, du, du, du différent, et ce qui veut bien dire qu'en fait, vous êtes sanctionné pour d'autres trucs. Il y a tout un passif dont chaque dispute va porter le poids. Hein. Et, euh, et vous ne voyez aucun, aucun lien de proportionnalité entre l'objet factuel de la dispute, qui est généralement rien du tout, et sa durée, sa portée, ça peut durer des mois, voire des années, on vous reproche un truc des années après, euh, avec les larmes aux yeux, en larmes, etc. Euh, c'est totalement disproportionné à, à, à l'objet de la dispute. Je, je vous en cite par exemple, c'était euh, une histoire d'avoir oublié la fenêtre ouverte quand il pleuvait. Euh, évidemment, bon, c'est embêtant, mais ça n'est pas proportionné, si tu veux, à, au, au clash qui, qui s'en est suivi. Voilà. Petite vidéo très courte aujourd'hui, très pratique. Euh, une bonne amie femme euh, a-t-elle des vues sur vous Simplement, comptez les critères. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas, ça m'intéresse de le savoir. Euh, si ce n'est pas votre cas, directement, bah, envoyez la vidéo à quelqu'un qui se pose peut-être la question. Et si l'intérêt mesuré à l'aune de votre engagement est assez grand, eh bien, on fera la même pour les, les, hommes, pour les, les femmes et les hommes. Hein.